L'AG des Scoutés Guide de France est diffusé euh, en ce moment euh, sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce euh, qui est qu diffusé Alors, il a été fait le choix de, de diffuser à la fois les, les temps de débat, les temps de plénière, mais euh, pour, euh, pour expliquer un petit peu ce qui se passe à des gens qui ne pourraient pas suivre l'intégralité, il y a également un plateau live permet, euh, avant les émissions, de, de présenter un petit peu ce qui, ce qui va faire le, le débat qui suit, avec des interviews de personnes qui ont participé à des commissions préparant tout ça, etc. Et euh, après le après le débat, on a un retour en plateau également, où là, il y a un débrief qui fait un petit peu la synthèse de, des grandes décisions qui ont pu être prises, ou aussi un petit peu des perspectives qu'elles ouvrent, euh, soit pour l'année ou les années futures. Comment est-ce que vous faites pour, pour diffuser... Euh alors le, le réseau internet effectivement ça a été une difficulté pour, pour la diffusion. Du coup on a fait le choix de passer par satellite. Donc on a une antenne relais qui, qui passe directement, euh, qui envoie directement le flux par satellite, c'est un petit peu plus stable. D'accord, donc du coup vous diffusez euh, sur Youtube et aussi sur Facebook C'est ça, mais on a, on a choisi d'essayer de, de penser les deux médias en complémentarité. Sur Youtube on va retrouver vraiment toute la partie institutionnelle, avec à la fois les débats eux-mêmes et euh, leur explication en amont et en aval, mais euh, sur Facebook on va avoir une partie de, de ces débats, mais aussi plutôt tout ce qui est autour des participants et de ce qu'ils vivent aussi en dehors de ces débats, les temps d'échange, les temps de rencontre et, et tous ces temps-là. D'accord, euh, du coup au niveau des retours euh, de ces réseaux justement comment ça se passe euh... Alors. Ben, on, les retours qu'on a sont, sont plutôt positifs, c'est-à-dire que les, les commentaires qu'on qu a sur YouTube montrent que les gens sont plutôt contents d'avoir accès à cette ressource-là, d'autant que cette année, le, le nombre beaucoup plus important de, de votants a fait que, ben, logistiquement, on a dû restreindre un petit peu l'accès aux observateurs, et donc d'avoir accès quand même à tous ces débats euh, un peu partout en France, ben, ça nous donne des, des, des gens qui, dans leurs commentaires, manifestent plutôt le, le fait qu'ils sont vraiment satisfaits par di ce dispositif-là. D'accord donc du coup, euh, d'un point de vue général, euh, vous êtes assez content, des bonnes surprises Oui, c'est plutôt, euh, plutôt positif, euh, ça encourage plutôt à, à se lancer dans, dans cette dynamique-là, peut-être à, à long terme, hein, même si on, on va attendre quand même d'avoir terminé pour, pour avoir un petit peu plus de, de recul sur tout ça. Mais, euh, mais la démarche en soi, euh, elle, elle paraît intéressante et, et presque nécessaire. D'accord. Et ça va, il n'y a pas trop de galères euh, au niveau de la diffusion Il y, y en a toujours. On est, on est toujours sur des, sur des galères un peu techniques. Euh, tout simplement déjà parce que ce n'est pas notre métier. Euh, nous, on est, on fait ça bénévolement, et, mais ce n'est pas, pas notre cœur de métier. Mais, euh, mais ça reste toujours secondaire. C'est-à-dire que l'important dans, dans ce genre de dispositif, c'est quand même le fond et que, que les gens aient accès à, à, à ces temps démocratiques et de prise de décision. Si derrière, il y a un générique qui est mal parti ou une transition qui est mal faite, voilà, ça reste secondaire. Il y en a, on essaye de les améliorer, mais on, on, fait, on fait au mieux. Mais c'est sûr qu'il y en a toujours.